À de nombreuses reprises, j'ai reçu des questions sur des sujets très précis. Et l'on me demandait si telle ou telle thématique avait déjà été traitée sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous montre un petit tips pour rechercher sur une chaîne YouTube en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépé Performance. YouTube n'est pas toujours utilisé comme il a été pensé. En effet, la majeure partie des utilisateurs vont se servir de la barre de recherche principale pour trouver une vidéo sur une thématique précise. Or, forcément par ce biais, l'algorithme de YouTube va faire son travail. Qu'est-ce que ça signifie Que les premiers résultats à sortir seront ceux ayant enregistré le plus de vues sur la plateforme. Cette façon de faire ne va donc pas prioriser un créateur de contenu par exemple. Si c'est précisément ce que vous recherchez, vous trouverez alors un second moteur de recherche individualisé pour la chaîne, sur la page d'accueil ou dans l'onglet vidéo d'une chaîne. De façon très narcissique, nous avons pris pour exemple Prépa et Performance. Si vous tapez hypertrophie dans la barre de recherche, vous trouverez donc l'ensemble des vidéos de la chaîne ayant traité du sujet, puis dans un second temps, les playlists. Vous pouvez bien entendu faire ça avec n'importe quel mot-clé. Nous mettrons notamment ce système en avant lors du lancement de la chaîne secondaire pour facilement retrouver un exercice ou une technique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit tips pourra aider certains d'entre vous à rechercher des sujets sur les pages de vos youtubeurs préférés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut